Donc là c'est ça, un suening de... de... Ouais. Euh, oui, oui. Permanence repas épicerie, c'est soisique qui est là. Ça fonctionne parce que les gens comme vous qui sont intéressés par la dame, ben, ils mettent la main à la pâte et puis. Euh... D'accord. Ou pas. Si tu as des choses à partager, tu as envie de pouvoir le montrer, proposer un atelier autour de ça réparation de vélo, euh, fabrication de carnets, euh, quelque chose qui est en lien avec euh, comment on se positionne par rapport au changement climatique, comment on essaye de, de, dans notre quotidien de changer des, des, des petits gestes ou oui, des grands oui. gestes. Pour que, pour que bah, dans les années qui viennent on laisse une terre qui soit. ça euh, c'est aujourd'hui restaurons demain. Ouais. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour, euh, pour euh, nos enfants, nos petits-enfants demain. Quoi. Ah, je suis pas ah, tout à l'heure, ouais. vous bien Pour eux c'est du déchet, ils ne le prennent pas parce que c'est un peu mou, c'est en mauvais état. Nous on va refaire un tri derrière, par exemple les ananas souvent quand c'est abîmé on ne les met pas au gratuit mais on les cuisine quand on arrive l'après-midi et on en fait du, des fruits séchés. Mon intention à moi c'était de sensibiliser, c'est vraiment pédagogique, sensibiliser les gens au gaspillage. Montrer le gaspillage quand il est concentré, comme au marché international. Et en fait, c'était induire chez les gens des réflexions et se dire, ah, c'est pas possible. C'est hallucinant. C'est gratuit pour le, celui qui va le prendre, mais pas pour, euh, pas pour celui qui l'a produit, celui qui l'a transporté, celui qui l'a stocké, celui qui l'a emballé. Mais c'est les résultats de notre société de surabondance. On a ramené 60 caisses. Une caisse est estimée à 10 euros. Donc 60 caisses, ça fait pour estimation 600 euros de nourriture. J'aime beaucoup le principe de récup. On jette énormément à quelque chose. Et puis après, ben, ou tu redistribues, ou tu transformes directement comme ils font ici. C'est là où c'est super d'ailleurs là-bas, c'est parce que là, quand on ramène genre, 50 kg de bananes, on va te faire de la purée de bananes, des bananes séchées. Voilà, on retravaille la matière directe. On trouve dans l'épicerie à peu près 80% de produits locaux. On a à disposition tous les produits qui sont produits dans la région. Eh ben, du coup, on pèse, on fait son prix soi-même, donc ça marche sur la confiance en fait. Et puis après, on remplit sa petite ardoise dans la rubrique produits locaux, circuits longs, produits ADA. On a une quinzaine de producteurs locaux et en fonction du produit et du producteur, leurs marchandises sont disponibles de façon différente en fait. Donc les fruits et légumes, comme c'est des denrées très périssables, on propose de la vente forcée. Euh, sous forme de panier surprise, hein, à, à l'image des, des AMAP. En plus, c'est vraiment pas cher, hein. le niveau économique, c'est vraiment intéressant. Le panier, il est à 10 euros et puis euh, si tu as vraiment des soucis, tout ça, tu peux donner 6 euros. Il y en a même qui donnent 4 euros, je crois. Enfin. En fait, ils te demandent pas de justificatif, ils te font confiance. Et ça, c'est extrêmement rare. Et ça, je dis chapeau, c'est vraiment bien. Dès, dès que je vois des gens qui font confiance comme ça, bah, voilà, ça donne confiance aussi, ça donne envie de, de donner et, et voilà, partager avec eux quoi, aussi. Il y a toute une partie de la population qui est exclue du, du bio pour des questions de prix, et, mais le, le, le surcoût du prix est complètement justifié. Du coup, il faut imaginer des solutions pour que euh, le prix que le consommateur va payer et le prix que le producteur va recevoir vont être justes. Il euh, y a aussi de la gestion et euh, du mode associatif où là, effectivement, euh, ce que je disais tout à l'heure, on ne veut pas que ce soit en, en mode pyramidal. On ne donne pas de son temps contre de l'argent, il n'y a pas de salariés, toutes les activités proposées, elles sont proposées parce qu'on a envie de les faire et il n'y a pas de contrepartie euh, argent. Ici l'argent, c'est est un étranger, on en a besoin encore parce qu'on n'est on pas sur une île. On a choisi d'être vraiment un collectif où chacun a sa place, la place qu'il souhaite, donc d'être le plus ouvert possible. Et pour ça, euh, le don de temps, le don de talent, euh, il est possible que si, s'il si y a du plaisir, en fait, si on le fait parce qu'on a envie de donner à la collectivité euh, ce temps-là. La Lada c'est jamais possible pour moi quand je la présente à des copains. Je, je sais jamais par quel bout le faire. Euh, voilà, y a, parce qu'il y a un fourmillement d'actions de, de, de, qui sont proposées. Ouais, enfin, c'est ça qui qu qu qu est quand même magique, c'est qu'il y a une autre dimension. Je crois que c'est pas une relation commerciale, c'est une relation justement, de proximité, une relation amicache. Euh, c'est humain quoi. Pour moi, j'arrive pas à définir en fait c'est l'ada pour moi ni ma relation avec l'ada si ce n'est qu'il y a du cœur quoi oui effectivement je crois que c'est le mot-clé qui va me permettre d'approcher de... au mieux ce que ça représente pour moi au oh. revoir